Bonjour à tous, c'est Nicolas du magasin Atol à Istres. Alors aujourd'hui, on va faire un point sur les dates de validité d'ordonnance, ce que l'on a le droit de faire et les renouvellements. Alors, pour les enfants moins de 16 ans, votre ordonnance est valable un an. Pas possibilité de l'adapter par l'opticien. Et au niveau de la mutuelle, le remboursement est à un an, date à date, ou un an et un jour, le plus souvent. Si on a entre 16 et 42 ans, j'ai des notes. Hein. <rire> si on prend euh, donc votre ordonnance, euh, entre 16 et 42 ans, est valable 5 ans. On a droit à un renouvellement au niveau de la complémentaire santé, au niveau de la mutuelle, tous les 2 ans, sauf si changement de correction, où là, ça repasse à 1 an. D'accord Ensuite, alors tout ça, c'est pour les lunettes. Hein. En, ensuite, au niveau euh, des de plus de 42 ans, L'ordonnance est valable 3 ans. 3 ans avec, c'est pareil, un remboursement tous les 2 ans, sauf si modification de la correction, ça repasse à 1 an. Voilà. Donc, ça, c'est relativement clair, j'espère. Mais il y a des petites choses restrictives, on va dire. Il ne faut pas et d'une que, euh, par exemple, si, euh, si vous êtes en cours de validité de l'ordonnance, que euh, l'opticien, même s'il a le droit de changer la correction, hein, puisqu'on a une salle d'examen de vue, euh, l'opticien n'a pas le droit de vous faire la première prescription ou de modification d'ordonnance en presbytie. C'est-à-dire que si vous n'étiez pas presbyte, si vous n'aviez pas de difficulté à avoir de près, l'opticien, même s'il le décède, ne peut pas vous faire cette première, euh, ce premier changement de correction. Il ne faut pas non plus qu'il euh, y ait des mentions restrictives noté sur votre ordonnance par euh, l'ophtalmologiste, c'est-à-dire que ben, dans certains cas, euh, l'ophtalmologiste peut juger qu'il est indispensable de passer par lui, puisque nous, si on fait un examen de vision, au niveau de la vision, au niveau de la vue, euh, on ne fait rien et on ne regarde absolument pas l'œil en tant qu'organe, donc l'ophtalmologiste peut tout à fait, euh, et à juste titre, euh, dire qu'il ben, y a une nécessité de repasser euh, le voir pour contrôler tout ça, et ensuite pop pop pop et oui, il faut que votre ordonnance soit euh, datée d'après le 16 octobre 2016 pour tout ça. Donc là la plupart du temps euh, ça, ça va mais bon le délai de 5 ans euh, oui, 2016, ça fait que 3 ans. Ça fait que 2 ans et demi même puisque ai... c'est d'octobre. Voilà, au niveau des lentilles, l'ordonnance est valable 1 an toujours pour les moins de 16 ans et 3 ans à partir de 16 ans. Voilà. Donc, j'espère que ça vous a aidé, que ça a clarifié un petit peu les choses. Et euh, si vous avez d'autres questions, n'hésitez ben, pas à passer au magasin Atoll de Illustrator. Je me ferai un plaisir de contrôler votre vision si vous le souhaitez et même de vous renseigner un maximum. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt chez Atoll. Au revoir.